Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Le système de détection actuel a déjà des fondations solides qui amènent tout autant des points forts que des faiblesses. Par exemple, les développeurs apprécient beaucoup que l'utilisation de vos composants ait un impact sur votre signature. Au contraire, ils n'apprécient pas le fait que vous n'ayez aucun retour sur votre degré de furtivité. Et bien que le système de scan vous permette déjà d'avoir un aperçu du contenu d'un autre vaisseau, il reste beaucoup de choses à améliorer tout comme pour le système de ping. Les développeurs souhaiteraient par exemple pouvoir vous donner des informations sur les objets à l'intérieur d'un blob, offrant de plus grandes possibilités pour la chasse à la prime. Le futur radar ne consistera plus en deux sphères rentrant en contact, mais sera basé sur des zones d'émission. Et si un joueur pénètre dans la vôtre, il sera alors capable de vous voir. Ce système vous permettra de vous dissimuler à l'intérieur d'autres signatures, comme par exemple un nuage de gaz ou un vaisseau capital. Ce qui veut dire que si vous détectez un Idris, vous ne verrez qu'au dernier moment qu'en réalité il était accompagné de toute une escorte, ce qui ouvre la voie au gameplay de furtivité. Pour le scanning, les développeurs souhaitent étoffer le système existant en offrant plus d'informations aux joueurs. Sachant que le scan sera dépendant du radar, donc par exemple dans le cas de l'Idris, si vous ne vous approchez pas pour avoir les signatures des autres vaisseaux, seules les informations du vaisseau capital seront disponibles. Et pour dynamiser les choses, les développeurs souhaitent que vous sachiez s'il y a une personne recherchée à bord, quels sont les types d'armes équipées, ou encore si des marchandises dangereuses sont transportées. Concrètement, cela veut dire qu'en fonction de votre spécialisation, vous pourrez toujours savoir s'il y a quelque chose d'intéressant pour vous, ce qui amène à la spécialisation des scanners, médical, sécurité, etc. Pour finir, avec le ping, en plus du blob déjà existant, les devs souhaitent que si la signature est suffisamment puissante, vous puissiez collecter des informations avant même de pénétrer à l'intérieur de la zone. Toutes ces fonctionnalités n'arriveront pas nécessairement en même temps, mais les changements de la 3.14 ouvrent la porte à de nouvelles améliorations au fil du temps. Et si vous avez scanné le contenu de cet inside avant le démarrage, vous savez que nous allons passer au Sprint Report. Commençons par les nouveaux progrès effectués sur les hôpitaux et les nouveaux objets permettant de les habiller, comme ces tables dans les salles d'attente, ces chariots médicaux que vous pourrez voir passer dans les couloirs, ou encore ce brancard futuriste. L'équipe a également progressé sur la grey box de l'entrée des urgences de New Babbage, sur une variété de salles médicales, les vues extérieures, et enfin ont placé quelques panneaux de signalisation un peu partout, servant de guide pour les artistes lorsque sera venu le temps, faire l'habillage définitif du lieu puisque nous parlons d'habillage le placement des plantes a débuté ce qui a amené à la conclusion qu'il fallait plus de verticalité concernant les végétaux ici vous pouvez voir la grey box du bureau des soignants dans la zone des pavillons qui devrait être la première à passer en final art et devrait servir de référence pour les autres sections de l'hôpital l'hôpital de Ryzen arrive également en femme grey box vous pouvez d'ailleurs en voir quelques aperçus ici mais le reste sera à découvrir en jeu. Lorsque l'hôpital passera en fine art, vous pourrez vous attendre à quelque chose de beaucoup plus visuel, grâce aux verrières et aux effets de lumière. Tournons maintenant notre regard un peu plus loin vers l'avenir, avec le jump point entre Stanton et piro que les artistes sont en train de mettre à jour visuellement grâce aux nouvelles technologies développées depuis sa présentation en 2019. Il revoit également la tridimensionnalité de la zone pour garantir l'impact visuel depuis toutes les directions. Si vous êtes déjà allé faire un tour sur les PTU de la 3.13.1, vous avez déjà pu voir le docking de station qui arrivera avec l'Invictus Launch Week. Mais dans ces images, vous pouvez voir les dernières touches apportées aux lumières de la zone de sécurité des restop. Dans la continuité des concepts d'armure que nous avons pu voir la semaine dernière, voici des images de l'équipement d'ouvriers de raffinerie qui sont en train d'avancer dans le pipeline de personnages les écritures sur la tenue sont modulaires permettant d'apposer n'importe quelle marque sur la tenue l'équipement en lui-même l'est aussi permettant de multiples variations et comme exposer sa peau peut être problématique près des hauts fourneaux la combinaison possède un moyen unique d'utiliser son glass. dans le jump point publié la semaine dernière un nouveau constructeur d'armure a été présenté l'entreprise Thea Chapi qui est un tout petit constructeur venant de débarquer, et si vous voulez en savoir plus, n'hésite pas à aller lire le jump point. Enfin, jetons un dernier regard à la zone d'habitation d'Horizon. Bien que si IG ne veuille pas tout dévoiler, les développeurs voulaient tout de même montrer un petit bout des progrès qui ont été faits. Et pour profiter de ces magnifiques visuels, la plupart des pièces d'habitation possèderont des fenêtres.